Je suis né dans un monde sans Internet et c'est ébloui que j'ai vu toutes les connaissances affluer chez moi. Cet outil qu'est est le numérique est le vecteur de la culture libre et de sa propagation. On s'ouvre sur le monde quand on ouvre son ordinateur. On nous avait promis un monde d'échange, un monde de partage, où la diffusion de la création serait plus démocratique et universelle. Un monde de clics qui était autant de lettres envoyées à la planète et multiplierait les projets, les idées, les avancées. Bon, bah, ils ont voté l'article 13. L'article avait été débouté en juillet au Parlement européen grâce à une large mobilisation. Et ben. Il a été revoté. Les eurodéputés ont voté aujourd'hui une réforme pour moderniser le droit d'auteur. La directive a été adoptée. Le principe de cette réforme est d'inciter les plateformes internet comme Google ou Facebook à mieux rétribuer les créateurs de contenu, et à faire respecter ces droits. Les médias traditionnels en panne de monétisation de leur audience et les artistes établis ont fait une intense campagne en faveur du texte auprès des parlementaires européens. Son rapporteur Alex Voss peut être heureux. down. Censure pour les uns, protection pour les autres. Au centre des désaccords, les articles 11 et 13 de la directive droit d'auteur de l'Union européenne. En pratique, l'article 11 s'applique aux sites internet qui reproduisent ou diffusent des contenus qu'ils n'ont pas initialement créés. Ils devront alors demander une autorisation aux agences et éditeurs de presse. Par exemple, Google qui référence un certain nombre d'articles du Figaro, du Monde ou d'Europe 1 euh, sur la page d'accueil de Google Actu bah, va devoir reverser un certain paquet de pognon au Monde, à Europe 1 ou au Figaro. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la paupérisation de la presse est quand même une évidence. Elle est constatée partout sur la plupart des titres. Comme si Google News était responsable du déclin des sites d'information et que ce n'était pas juste la baisse de la qualité de l'information et du changement des habitudes, mais enfin bon. Et c'est aujourd'hui ça le défi de ce texte, c'est précisément de dire, il y a des règles du jeu, à partir du moment où vous allez tirer profit, c'est ça le droit d'auteur, vous allez tirer profit de quelque chose qui est éditorialement conçu en Europe par des créateurs, des journalistes en l'occurrence européens, vous devez rétribuer dûment ces journalistes à la hauteur des recettes que vous faites. C'est-à-dire que euh, si toi, euh, tu as envie de partager euh, sur euh, Facebook un article du monde, et eh bien Facebook va devoir reverser de l'argent au monde parce que toi, tu as décidé de partager un article. En fait, il y, y, y a deux grandes solutions. Ou bien ça ne marche pas et ils ne tirent pas de revenus et c'est juste un échec. Ou bien ça fonctionne et ça veut dire qu'ils vont avoir des revenus qui seront encore plus liés soit à des plateformes de diffusion, soit à des agences publicitaires et de moins en moins à leur lectorat. Ce qui veut dire qu'ils n'auront plus la moindre forme d'indépendance. Mais le plus controversé est l'article 13. Il contraint les grandes plateformes de partage à filtrer en amont les contenus protégés. Par exemple, dès qu'un contenu est publié, il sera comparé aux œuvres protégées inscrites dans une immense base de données. S'il enfreint la règle du copyright, il sera alors censuré. Alors vous me direz, c'est déjà le cas sur YouTube notamment, ça fonctionne déjà comme ça. Et c'est vrai. YouTube, il y a quelques mois, a mis en place un système qui s'appelle Content ID. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça fonctionne de manière très simple. Les ayants droit fournissent à YouTube les musiques ou les vidéos qu'ils veulent protéger. YouTube les transforme en empreintes numériques et les intègre à la bibliothèque du robot. Et à chaque fois que vous postez une vidéo, elle est scannée par le programme pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'extraits protégés. On voit donc le fonctionnement aberrant de ce système qui est fondé sur la reconnaissance par un robot de contenu protégé. Un robot, en effet, ne sait pas faire la différence entre un contenu qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le « fair use », l'utilisation juste d'un contenu, à savoir l'utilisation à des fins d'illustration, de parodie ou de critique, et un vol pur et simple de contenu protégé. C'est ça l'effet aujourd'hui de Content ID. Et donc, vouloir lui donner une valeur légale, c'est extraordinairement dangereux. Et vouloir donner ce pouvoir-là en plus à Google qui a déjà des pouvoirs tout à fait excédentaires, c'est terriblement risqué. Et c'est surtout oublier qu'Internet s'est construit grâce à la créativité de centaines de millions de personnes qui ont su détourner des œuvres présentes dans la culture populaire pour les parodier ou carrément qui leur ont fait de la pub en les parodiant ou carrément en en partageant des extraits. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça Qu'est-ce que c'est qu -ce que pour vous Je suis un être normal, je l'avais dit. Non. Déjà non, je suis désolé, pas du tout. Les, les, les, les... Non mais non, c'est pas ça. À propos... Si t'as un torticolis cette nuit, t'as qu'à poser la tête sur mon épaule. T'es sûr Et l'argent que va rapporter la monétisation de cette vidéo n'ira pas aux joueurs du grenier, qui a pourtant fourni 99% du travail dessus, mais aux ayants droit de la musique, à savoir en l'occurrence à la Warner Bros qui a produit les films Harry Potter. Je ne sais pas c'est quoi leur concept de droit d'auteur mais franchement là je trouve quand même que les droits d'auteur du joueur du grenier sont un petit peu bafoués. Il faut que vous compreniez qu'on va travailler pendant un mois sur un projet, on va payer une équipe technique, on va payer des gens, on va travailler et on va jeter un dé pour savoir si on est payé. Allons-y. tout, en de la fortune, riche, C'est le dit oh, Ce que vous dites est faux. C'est-à-dire que fondamentalement dans le texte, les garde-fous sont présents. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez dans le texte qui est sur la table, dans le trilogue, alors c'est un peu technique parce qu'on a trois textes, mais le texte qui est le plus euh, est prudent et sans doute le plus probable à l'issue des, des discussions, accorde à la plateforme en tout état de cause et aux youtubeurs, donc aux personnes qui postent des vidéos, les capacités de faire valoir qu'ils ont été victimes, à tort, de euh, discrimination. C'est cela, oui, oui, oui. oui. C'est infaisable. Non mais c'est infaisable. Vous avez, vous avez, moi je pense que je fais de l'actu. Une procédure de YouTube en moyenne, c'est entre 3 et 6 mois de traitement. Vous vous rendez pas compte que cette procédure, c'est pareil, j'ai le droit de réclamer des choses à YouTube. Ils vont me répondre dans 6 mois, je fais quoi Je fais de l'actu, je suis présent tous les matins, j'ai ma pige. Je fais comment Ça ne peut pas. Vous, vous imposer à des gens des procédures pour lesquelles il faut avoir un service juridique à plein temps. On a toujours en France des droits qui s'appellent la courte citation. La courte citation, c'est un peu particulier. Il faut qu'il y ait un contexte. Il faut qu'il y ait dans un contexte de critique. Quand vous faites une émission, si vous faites une émission sur YouTube de critique de films, vous avez le droit de faire des courtes citations. Vraiment, non, on a vraiment le droit. Vous avez le droit. À... Non, la problématique Là, ici, si qui je se pose. Une... YouTube, il gère des milliards, doit gérer des millions de vidéos chaque jour, des millions d'heures de vidéos uploadées chaque jour, dans des dizaines de, de, dans des centaines de pays différents, avec chacune des législations différentes. YouTube s'assoit dessus. J'en ai rien à foutre Même pas la peine d'en parler, ça n'existe pas. Il y a pas longtemps, j'ai fait une émission de 2h10, dans laquelle on a mis 7 secondes d'archives, 100% des revenus sont partis aux ayants droit. 100%. manque J'ai du mal à me rendre compte des ordres de valeur dont vous parlez quand vous dites l'intégralité des droits. L'intégralité. J'ai dû verser aux, aux archives, mais l'intégralité de quoi D'abord, l'intégralité, ça veut juste dire l'intégralité de ce que vous, vous avez touché, pas de oui. ce que YouTube a généré, déjà. Oui. Ça veut donc dire que YouTube, en attendant, lui, il y a bien des capitaux qui sont partis euh, de votre émission pour aller vers euh, la Silicon Valley. La musique sur YouTube, c'est 13% des vidéos regardées et 50% des revenus pubs. Et vous pensez bien que le partage de ce gros tas de fric ne se fait pas toujours dans la joie et la bonne humeur ce sont des gens qui ne paient pas d'impôts, très peu, qui organisent une défiscalisation massive, qui sont inquiétés a priori par aucune loi nationale. On est en train de les défendre. YouTube est entre le marteau et l'enclume. Ils n'ont pas envie de trop brider les créateurs amateurs qui font le sel de la plateforme, mais ils veulent aussi que les producteurs classiques viennent vendre leurs films sur YouTube et poster les clips des artistes qu'ils produisent, parce que ça rapporte un pognon dingue. On a une propriété intellectuelle européenne qui est prodigieusement, qui, qui a une part de marché au sein de YouTube, de Google, d'autres réseaux, parce qu'on n'en a pas que dans le paysage, dont on n'arrive pas à capter les dividendes pour euh, y revenir à d'autres, à faire d'autres créations, etc. Donc cet article est fait pour pomper du fric. De toute façon, c'est un clair, c'est une bagarre entre deux lobbies, euh, et nous on est au milieu, et, euh, et tout le monde essaye de nous faire peur, tout, tout le monde essaie de manier le bâton et la carotte pour essayer de nous attirer dans son camp. Vous, vous êtes aussi auteur-créateur, qu'est-ce qui vous dit que dans vos revenus que vous touchez sur votre chaîne YouTube, il n'y a pas un écart aussi de rémunération qui pourra être corrigé cette directive se présente comme un moyen de stimuler et de garantir la création à l'ère du numérique. Ouais, enfin, dans le cadre de la réalisation du marché intérieur. Il s'agit quand même de l'Union européenne. Or, moi, je ne vends rien. La Commission européenne se fout complètement que les petits vidéastes puissent faire leur boulot comme ils veulent ou que vous puissiez partager de l'info et de la culture de manière libre. Contre l'article 13, on a les lobbies du GAFA, avec de, notamment dedans euh, YouTube ou Facebook. Quand il faut donner vos infos privées à la NSA ou à des cabinets de propagande électorale, quand ils orientent tout ce que vous voyez sur Internet avec leurs algorithmes, quand ils enterrent ou censurent des contenus qui les embêtent ou ne leur apportent rien, là, tout d'un coup, la lutte contre les monopoles et la censure pour la neutralité du net et les droits des citoyens, ça les intéresse beaucoup moins. Ils disent qu'en gros, YouTube n'aura pas les moyens humains ou techniques pour gérer tout ce qui est demandé par l'article 13. Et du coup, comme ils pourront pas gérer tout ça, ils vont couper à la base. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il y a le moindre doute euh, qu'une vidéo contient quelque chose qui ne t'appartient pas, YouTube empêcherait sa mise en ligne. Par exemple, si on voulait partager un mème du Seigneur des Anneaux, il n'y avait pas d'obligation légale à demander à Harvey Weinstein l'autorisation. De même, si on voulait faire une parodie de Star Wars, il n'y avait pas d'obligation à demander à George Lucas la permission de le faire. Avec l'article 13, en gros, bah ça va plus ou moins devenir le cas. Merde ah mais c'est quoi ça putain Non mais dans est pas vit Moi par exemple, euh, ça fait pratiquement un an que je vous raconte des choses euh, avec une casquette Superman. Alors quoi Je l'enlève Mais le problème c'est que là, euh, je me retrouve avec un pull Tex et euh, pareil, je crois pas les avoir jamais mis au courant de mes pratiques. Donc très bien. Mais euh, mon t-shirt Divided et je pense que Vouch qui est derrière moi, n'ont rien demandé non plus. Euh, mais également la peluche d'histoire d'ours, les coussins d'Amazon, mais avant tout, le canapé. Et hier. Voilà, il y, y, y a un Sonic là, il y a un champignon de Mario qui est là, et eh bien, ça veut dire que j'ai pas les droits, techniquement, de diffuser ça, donc, vidéo bloquée. Donc, ça... ça, ça, ça D'après YouTube, ça, ça pourrait vous voilà, dire ça. Ah oh, oui, ils sont là, mes 10 centimes. En fait, je les garde parce que je me dis, au cas où ils démonétisent ma chaîne, maintenant, euh, le problème sont, euh, j'imagine, mes chaussures Puma et mes chaussettes. Euh, et je sais euh, je sais ce que vous vous dites. Mon jean, c'est un lit. Et vous auriez raison. Je me demande, est-ce que j'aurai toujours le droit de faire un fan art c'est vrai, c'est une question que je me pose. Avec cette histoire, fini les critiques, let's play, etc. J'explique que, voilà, on va, on va privatiser le lexique des langues, c'est-à-dire qu'on va privatiser les mots, et que toute parole publique va faire l'objet d'un copyright et donc d'un versement de royalties. Ce qui est d'aussi fluide que l'argent, c'est le langage. Et en fait, il y a d'ailleurs un lien étymologique entre lingot et langue, etc. qui est assez intéressant, parce que le lingot, c'est la première forme de, de, de, de l'argent qu'on pouvait transformer en ce qu'on voulait, justement. Quoi. Et... Euh, et je me disais, bah, le capitaliste, très naturellement, va racheter tout le... Voilà, va acheter le lexique, va racheter les différents lexiques, et va faire payer chaque fois, alors pas entre nous, mais dès qu'on parle publiquement, comme là, là, je parle publiquement, j'emploie des mots, je payerai des royalties. Bon, je ne suis plus tranquille chez moi, donc le temps que je trouve une solution, je coupe la vidéo. Euh, je reste ici néanmoins, non, alors, pas avec ça, parce que ça c'est le bleu de Klein, euh, ça c'est le bleu Facebook, ça c'est le bleu Twitter, non, merde, ça c'est le rouge YouTube, alors on imagine que... ou le rose, non, Disney, bah Disney aussi, le bon marché... Et non, Amazon. Putain, la poste. Moi, le départ de cette nouvelle, c'était Orange. Vous savez, Orange, l'opérateur téléphonique en France. Au moment où ils rachètent la marque, ils avaient avant, ils avaient Itinéris, ils avaient, ils avaient une notoriété absolument délirante. Hein. Au moment où ils achètent Orange. Mais il y, y a un génie qui arrive et qui dit hum, « c'est un nom qui est un fruit, mais qui est aussi une couleur. » Donc c'est génial <rire> Et en plus ça se dit en anglais et en français, donc le mec ils ont acheté je sais plus la marque était extrêmement chère, je crois un truc, truc, truc de 13 milliards machin Et ils ont privatisé et la couleur et le mot tellement ils nous matraquaient avec, euh, avec ça Mais on a le phénomène sans arrêt, il y a plein de mots qui tout d'un coup sont, sont récupérés, Hermès tu vois Hermès voilà un dieu maintenant c'est devenu une marque euh... Mars, mais ça repart. Et tout ce qui est prestigieux, en plus, Vinci, tu vois, Vinci, en France, c'est la plus grosse boîte de PTP du monde. Vinci, tu as envie de pleurer, quoi. Bon, là, ça va C'est bon <rire> Eh ben non, toujours pas. Un triple tocard la à C'était la fin de toute réelle découverte. Nous étions réduits à être des aventuriers sur des chemins déjà balisés, par avance encadrés, Des humains de pacotille dans une forêt aseptisée. La connexion. Les liens dont on nous avait parlé et qu'on avait pu utiliser durant des années s'étaient soudainement transformés en fil de fer barbelé. Si l'article 13 passe tel qu'il est actuellement, euh, j'ai peur de cette période de transition où on aura pendant plusieurs mois un robot YouTube qui sera en, qui sera full nazi, qui va tout bloquer, qui empêchera, qui, qui empêchera 80% des vidéos, à part les très très gros YouTubeurs, qui empêchera 80% des vidéos de passer. Il n'est programmé que pour tuer. Par rapport à ce que, ce que vous dites sur les capacités qu'il peut y avoir de censurer, ab initio dès le départ, euh, les, les contenus, la, la réponse est assez claire. Aujourd'hui, si on constate, en tant que producteur ayant droit, une contrefaçon, c'est-à-dire en fait une exploitation d'une œuvre qu'on n'a pas autorisée. Je parle d'une œuvre intégrale, encore une fois, soyons dans des critères les plus… Non, mais non, vous, non, non, pas... ben, hein. je vous en parle, moi c'est de ça dont je parle. Mais oui, mais pas réel. 13. Je vous bon. en parle, mais ben, si, c'est réel. Et moi, je vous parle de ça. Réalité Réalité, c'est toi L'opération de contrôle initial dont on parle, elle ne concernera que l'exploitation intégrale que je viens de viser, de cette œuvre tracée et bien identifiée euh, par moi, c'est exactement le contraire de ce que nous disait Grégory, qui l'a pratiqué. 7 secondes d'un extrait sur deux, sur deux heures d'émission, les ayants droit ont dit la, to la totalité de l'émission m'appartient et YouTube a répondu oui. C'est ce ce déjà ce qu'ils font. Non, non, mais non, ouais, mais... moi je connais pas l'affaire, je connais pas l'affaire. C'est pas, mais pas en une c'est le quotidien de tout le monde. Alors. Allo Y'a personne au bout du fil Bref, en gros, si je vous fais le résumé, tous ces gens qui ont voté ça, c'est des vieux qui ne savent pas utiliser Internet. Euh, qui euh, s'accrochent à une espèce de, de vieille idée du droit d'auteur tel qu'il était à l'époque pré-Internet, euh, et, qui, et, qui, et qui du coup, ils essayent de construire des barrages dans l'océan en fait, hein, c'est littéralement ça. Donc des mecs qui ne comprennent rien au truc, qui votent n'importe quoi sans comprendre du tout les conséquences de leurs actes en fait. C'est ça le truc, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte, qu'ils se font manipuler dans des conflits d'intérêts pour voter des trucs qui vont à l'encontre de l'intérêt du plus grand nombre, et là en l'occurrence de l'intérêt des Français, qu'ils sont censés représenter au Parlement européen. L'objectif est de faire disparaître, euh, en gros, les gens qui embêtent tout le monde, ah bah. Et de ne garder que quelques grandes boîtes de production voilà. euh, qui ont le bon goût de verser euh, les bonnes sommes aux sociétés de répartition de droits oh. et de faire, en fait, en fait, faire disparaître les vidéastes amateurs. Les seules vidéos qui seraient réellement acceptées, ce seraient les vidéos des gens dont on est sûr qu'ils ont les droits. C'est-à-dire euh, les gens qui uploadent les trailers pour le cinéma, Universal, euh, les chaînes de télé, parce que eux, elles, elles, ont, elles ont les droits, parce qu'elles uploadent leur propre contenu. Donc euh, Énergie Musique. Euh, la chaîne de Touche pas à mon poste. Le but est de concentrer le marché sur quelques grosses boîtes de production qui discutent avec quelques très grands diffuseurs comme YouTube mmh. et d'espérer que tout ça produira autant de cash et qu'il suffira de se le partager. Et donc, si, selon YouTube, si ça passait euh, tel que euh, c'est en train de se dessiner, eh bien YouTube ne deviendrait qu'une espèce de replay de la télé. <rires> Et mais, mais j ai, j ai, j ai en même temps je veux pas y croire parce que pour moi youtube sans les youtube sans les, sans les bah c'est mort quoi ça n'existe pas quoi le site il meurt quoi. je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule c'est du vol et du plagiat j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute <rires>